Après un problème, les deux mondes vont se scinder. Le monde de Mario et le monde réel. Mario tombe dans l'univers. Et Luigi aussi. Mario Luigi Mario vient d'attirer dans notre monde. Avec Luigi, mais pas au même endroit. Il se demande bien où il est. Luigi où tu es Je dois te chercher pour te retrouver, savoir si tu vas bien Mario, nous allons t'aider à retrouver Luigi Ouais, super Ah, je vois que tu es heureux tout est dans savoir où il est vraiment atterri. Nous allons le détecter avec un détecteur spécial. Quel genre de détecteur Un détecteur qui, re, qui, qui détecte les mouvements et la chaleur euh, des gens de l'autre monde. Ça se mange Oui. Tu vas voir, ça va très bien marcher. Regarde Mario, c'est ça le détecteur que je te parle. Ah oh, ok, on va le retrouver, l'outil. Oui, t'inquiète. Regarde, nous allons l'allumer et, et sur l'écran, nous allons détecter euh, sa chaleur corporelle. Regarde, je l'allume. Regarde le point rouge. Oh. C'est Luigi. Luigi était pas loin d'ici. Non, c'est bon. Nous allons le retrouver en espérant qu'il est encore vivant. Quoi <rire> Regarde Mario, là, une entrée. Une porte, il va falloir passer par cet endroit. T'es sûr? Oui, regarde, ça nous indique ce chemin. Il okay. va falloir ouvrir, mais je sais pas comment. On va un moyen. On va chercher quelque chose dans le. Regarde, il y a un gros, un gros verrou. À mon avis, il va falloir le bouger. Avec une clé? Mmh, la clé, la clé d'or? Ah, la fois j'ai tué Bowser et j'ai gagné une clé. Ah, nickel, ça doit être ça. Donne-la. Tu l'as dans ta poche Oui Merci Impeccable Allons-y Youhou Regarde, Mario Il y a Luigi là-bas Oh, Luigi Tu vois tout en haut de ce mur Oui, je le vois Allez, on y va Luigi, tu nous vois Mario Ah, cool Super, on s'est retrouvés Comment on l'a retrouvé Comment vous m'avez retrouvé Avec un détecteur spécial. Il va poser quel genre de détecteur <rire> En tout cas, on t'a retrouvé, c'est le principal. Oui. Génial Allez, on retourne À la maison, quoi Ouais, enfin on va essayer. Quoi que j'aurais essayé Bah oui, euh. Après, pour retourner dans votre monde, il va falloir trouver un moyen, une machine ou un truc comme ça. Mais ça sera le prochain épisode. T'as un épisode On un... un... un... un... mmh. ouais, est dans une télé. Oui, c'est ça. Non. Ouais. Oh. Ok.